Bonjour, bonjour à tous, alors court passage, court euh, exhortation, donc euh, soyez fortifiés ceux qui sont dans, dans les douleurs, les pleurs, ceux qui ne comprennent pas les moments qu'ils vivent, j'aimerais te dire que le Seigneur est fidèle. « Ah oh oui, nous prions celui qui est fidèle, il n'y a rien de mauvais en lui. Tout ce qui peut arriver dans le monde, ce n'est pas de sa faute. Tout ce qui peut nous arriver, ce n'est pas de... Enfin, tout mal qui arrive dans le monde, ce n'est pas de sa faute. Il est fidèle et véritable, il est parfait. Et j'aimerais te dire qu'il t'aime beaucoup. Et il veut t'encourager à continuer à persévérer et à l'adorer et à l'aimer dans toutes les circonstances. Le Seigneur veut qu'on l'adore dans toutes les circonstances. Dans les pleurs, dans les, bon... dans les bons moments... Les mauvais moments, il faut l'adorer en tout temps parce qu'il n'y a rien de mauvais en lui, il est parfait, il est véritable. Et beaucoup de gens disent que oh, le Seigneur est fidèle, même si, même si nous demeurons infidèles, lui il est fidèle. Mais beaucoup pensent qu'il faut demeurer dans le péché en fait, beaucoup pensent qu'il faut demeurer dans le mal. Ils vont dire ah mais non, le Seigneur demeure fidèle, même si on, nous on est infidèles, il est fidèle. Attention, il, il est fidèle dans la vie de ceux qui, qui, qui cherchent à lui être fidèles. Parce que beaucoup changent la parole et modifient les choses et pensent que le Seigneur, il est, il est fidèle en tout temps, il est bon, euh, il nous comprend dans, dans nos mauvaises choses, dans nos actes que nous posons, euh, malgré euh, de, de, de plein de, plein de nos propres propre chefs, le mal que nous faisons, les mensonges que tu, tu peux faire, les, le mal que, je parle de l'homme en général, le mal que nous faisons. Le mal que les hommes font, ils pensent que le Seigneur, ben, il est amour, il, il tolère tout. Comme, comme, nous sommes, comme nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Donc tu peux, tu peux faire le mal, tu peux vivre volontairement dans le mal, malgré toi, volontairement. Et le Seigneur, oh il est fidèle, mon ami, c'est pas ça que la parole dit. Le, le Seigneur est fidèle pour, envers ceux qui lui sont fidèles, qui, qui sont sauvés par grâce et qui cherchent à lui être fidèles. Alléluia Et prendre un passage rapidement dans Somme 23, pour nous encourager. Je, on ne va pas être long. Voilà, ce n'est pas une prédication qui va dire une heure. Voilà, quelques minutes. Hein. Il est fidèle, même si nous demeurons infidèles, c'est-à-dire que parfois, il arrive que nous soyons infidèles à lui, dans, dans, dans, dans nos comportements, dans notre marche. Ça peut arriver, parce que nous sommes des humains, parce que nous sommes imparfaits, et lui seul est parfait. Donc, ça peut arriver que nous, les humains, voilà, que nous, demeurons infidèles, que nous soyons infidèles dans nos, dans nos actions, parce que nous sommes des humains. Il n'y a que lui qui est fidèle, qui est fidèle parce que ce n'est pas un homme. Le Seigneur n'est pas un homme, mes amis. C'est le Créateur, mes amis. Il est glorieux. Il est fidèle. Donc, si tu cherches à lui être fidèle, tu te bats. Pour lui rester fidèle, tu te bats. Pour obéir à sa parole, tu te bats. Pour l'adorer, pour l'aimer, il te sera fidèle. Alléluia. Tu vois, il est fidèle envers ceux qui se battre pour lui rester fidèle. Fidèle à quoi Envers sa parole, envers son évangile. Voilà ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois fidèle à son évangile. Il va revenir rechercher ceux et celles qui sont fidèles à son évangile. On peut vivre des moments difficiles, on peut vivre des combats, des moments d'incompréhension. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans l'évangile mon ami. Or les, la, les véritables enfants du Seigneur, les véritables chrétiens sont combattus ben, quand tu es combattu, tu sais que tu es sur le bon chemin. Si tout va bien, voilà, tu fais le mal, tout va bien, voilà, tu fais des mauvaises choses et tu penses que tout va bien, mon ami, attention Les vrais enfants du Seigneur vivent dans les souffrances, et ils vivent des persécutions, ils vivent des incompréhensions, ils vivent des... des... mes amis, c'est terrible Oh là là là là. Un vrai chrétien vit des moments difficiles. Un vrai chrétien vit des moments de trouble. Des moments où il ne comprend plus rien. Des moments où il pense que le Seigneur n'est plus là. Des moments où la barque bouge. La barque peut bouger, mon ami. Je te dis la vérité. Le Seigneur, il est là. Il ne sommeille ni ne dort. J'aimerais dire à mes frères et sœurs en Yeshua, au Seigneur Yeshua de Nazareth, j'aimerais nous dire qu'il est vivant. J'aimerais nous dire qu'il nous aime. J'aimerais te dire que tu dois garder la foi. J'aimerais te dire de relever ta tête relève ta tête, tu vois, ça peut arriver de baisser la tête relève ta tête, relevons notre tête le Seigneur est fidèle, Alléluia on va prendre Somme 23 ah oui mes amis, l'évangile nous encourage l'évangile, ce n'est pas la condamnation beaucoup prennent l'évangile pour condamner les gens il y en a qui prennent, je vous fais une parenthèse qui prennent l'évangile pour dire aux gens oui, il euh, ne faut pas mettre des, des, des pantalons il ne faut pas mettre de maquillage il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela et c'est les mêmes adultères c'est les mêmes pédophiles c'est les mêmes racistes, c'est eux-mêmes qui sont dans la, dans la, dans la convoitise, c'est eux-mêmes qui sont dans, le, dans, le, dans les viols, dans les mensonges, dans les calomnies, dans les choses qui sont graves mes amis, compliquées, le péché voyez Ils mettent l'accent sur des choses, oh le vêtement, oh des vrais pharisiens, des chrétiens pharisiens qui condamnent d'autres chrétiens L'évangile n'est pas pour nous condamner, l'évangile est pour nous sauver, nous libérer du péché, attention Mais l'évangile n'est pas là pour nous dire, ah, oh t'as mangé un cochon, oh t'as mangé un pigeon, oh tu rentres en enfer, fait, t'as mangé tel... Mon ami, c'est pas ça l'évangile, <rire> non, non non, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui sort de l'homme, le péché Ah oh, oui mes amis Beaucoup de chrétiens ont mis des traditions en place, des traditions, des choses en place. Et, et, et, et en fait, leur vie, leur vie n'a pas changé. Leur vie, c'est le chaos. On va aller au Somme 23, mes amis. Oh oui, il faut faire attention à ces chrétiens-là, ces chrétiens-là, là ces chrétiennes là là c'est ceux qui s'appellent prophétesses, prophétesses, je ne sais pas quoi, prophètes, qui condamnent d'autres chrétiens qui vivent leur vie simplement dans, la, dans leur marche chrétienne, simplement. Et qui vont prêcher des choses, oui, t'as mis un pantalon, oh, t'as mis un T-shirt, oh, enfin T-shirt, voilà, il faut mettre des, des choses correctes, à, oh, bien sûr, à, de, de nouveau, au niveau des habits. Et ils vont condamner des chrétiens qui mettent des pantalons, des, des patates, oh, il a mis la chaussure rouge, oh, il a, mon ami, ça, c'est des traditions. Et ça ne délivre pas du péché ce genre de message, mes amis, ça te condamne, mes amis. Le message qui nous délivre, c'est le message de l'évangile. Quand tu reçois le Seigneur, le Seigneur t'équipe, le Seigneur te parle, le Seigneur te conduit, le Seigneur te travaille, le Seigneur te change. Il te dit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, son esprit te va, va te conduire dans toute la vérité. Il t'enseignera toutes choses, mes amis. Nous avons reçu le Consolateur, l'Esprit Saint, le Paraclétos, le Saint-Esprit qui vient en nous et qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous enseigne ses voies. Alléluia Voilà pourquoi il ne faut pas que tu te condamnes par rapport aux paroles des uns et des autres. Va voir qu'est-ce que la parole dit, qu'est-ce que la Bible dit. Il est temps qu'on revienne à la parole, qu'on regarde qu'est-ce que la Bible dit. Si la Bible ne dit, dit pas des choses qu'on t'a dit, il faut les rejeter. arrêter de te culpabiliser, arrêtez de te condamner. Oh, j'ai entendu telle parole. Va voir la parole. Qu'est-ce que dit la parole, mes amis Et c'est écrit dans la parole, hein? médite la nuit et jour, afin, te, afin que tu réussisses. Beaucoup de chrétiens ne réussissent pas dans leur vie chrétienne, dans leur, leur marche chrétienne, leur, leur, leur, leur, leur, leur marche, parce qu'ils ben, ne méditent pas la parole, ils ne savent pas quest ce que la parole dit par rapport à telle situation, par rapport à tels actes, et ils vont, ils, vont, ils vont se condamner. Vous comprenez ils vont se condamner eux-mêmes. Ils vont vivre dans la dépression alors que la parole ne dit pas certaines choses qu'ils ont, ont pu entendre. Qu'est-ce que dit la parole Mes amis, la parole est, est, est, la parole est notre lumière. L'évangile est notre lumière. Tu dois lire la parole et faire ce qui est écrit. Si ce n'est pas écrit, il faut, les re, il faut rejeter. Beaucoup ont peur de rejeter ce qui n'est pas de, du Seigneur, mes amis. Il s'agit de, de, il, il, il de ton éternité. Il s'agit de ton âme. Tu dois rejeter ce qui n'est pas du Seigneur. Tu dois rejeter ce que la parole ne dit pas. Tu comprends Somme 23, je ne manque heureux de rien. Yahweh est mon berger, je ne manque heureux de rien. Et dans, ce genre, dans Jean 10, 10, le Seigneur Jésus-Christ dit quoi Qu'il est le bon berger. Et dans Somme 23, on dit que Yahweh est mon berger. Donc Yahweh, c'est Jésus. Yahweh, c'est Jésus. Yahweh et Jésus, c'est la même personne, mon ami. Et Jésus veut dire Yahweh sauve. Parce que beaucoup font... La, la, la, la, la, en fait, ils croient qu'il y a deux dieux. Il y a un petit Jésus et le grand... Mon ami, c'est la même personne. Jésus, c'est Yahvé. Il y avait mon berger dans Jean il dit, euh, je, je suis le bon berger. <rire> c'est terrible. Voilà comment beaucoup sont dans la confusion parce qu'ils pensent qu'il y a deux Jésus, ils ne savent pas qui Jésus, sont mélangés. On va leur dire que Jésus n'est pas le sauveur, donc ils vont commencer à douter. Mais mon ami, qu'est-ce que dit la parole <rire> Qu'est-ce que dit la parole Même si les gens se lèvent, dire non, Jésus n'est pas le sauveur. Jésus n'est qu'un prophète, Jésus ceci. Mon ami, Jésus, c'est qui Jésus mon ami Accepte-le et tu vas voir qui il est. Jésus ne se raconte pas, Jésus se vit. Ah mon ami, Jésus-Christ vit. Il ne se raconte pas. A plus B, B plus B. Viens, ouvre ton cœur. Tu verras qu'est-ce qu'il fera dans ta vie. Il va te bouleverser ta vie mon ami. Alléluia. Il va te réformer. Il est puissant mes amis. Alléluia. Alléluia. Mes amis, quand on parle de Jésus, on retrouve la joie. Même si tu étais dans des, des souffrances, tout ça, les combats, tu retrouves la joie. Parce que Jésus, c'est la joie. Même si le monde s'écroule, Jésus c'est la joie. Alléluia. Il dit quoi dans 123, Yahweh mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. En fait, tu ne manqueras de rien avec le Seigneur. Nous sommes bénis de, de, de toute bénédiction euh, spirituelle dans les lieux célestes. On ne manque de rien. Même si tu manques, tu souffles la faim, même si tu manques de, de boire, tu manques de manger, peut-être, il croit que le Seigneur va, il va prendre soin de toi. Mais en fait, tu ne manqueras de rien. Nous, les chrétiens, beaucoup de chrétiens pensent que comme ils n'ont pas de millionnaires, de millions sur le compte, de grosses voitures, patati, nagagna, ils pensent qu'ils manquent de tout. Mon ami, tu es béni. Alléluia Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Pas dans la terre, on a dit, dans les lieux célestes. C'est-à-dire que notre bénédiction, elle n'est pas visible de, des yeux humains. Notre bénédiction n'est pas visible. Elle est invisible. Mais quand, si on t'ouvre les yeux, si le Seigneur te, te montre tout ce que tu as, tu es béni tu es riche, Alléluia. Tu es béni, Alléluia. Il dit quoi il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, le Seigneur veut restaurer notre âme parce que nous sommes voilà des êtres qui avons été blessés, détruits, attaqués par le péché, vécus dans le péché, le Seigneur vient pour restaurer ton âme. Tu dois laisser le Seigneur restaurer ton âme. Il veut te restaurer ma ma soeur, mon frère, ma ma soeur, mon frère, il veut te restaurer. Ce n'est pas l'argent qui restaure, ce n'est pas les hommes qui restaure ce n'est pas euh, en fait, c'est Jésus-Christ qui restaure. Yeshua Hamashia, c'est le seul restaurateur. Mes frères et sœurs, Alléluia, tu veux être restauré, va dans sa présence, tu veux être béni, va dans sa présence, tu veux qu'il qu te parle, va dans sa présence. Il est temps qu'on nous consultons le Seigneur, on l'a trop méprisé le Seigneur mes amis, parce qu'il est fidèle, il est fidèle, Alléluia, il est fidèle, il est temps qu'on lui mette tout entre ses mains. Il est temps qu'on arrête de chercher des, des routes de secours, etc. Il est temps qu'on fasse confiance à Jésus. Il est temps qu'on consulte le Seigneur dans la prière, dans l'intimité. Voilà ce qu'il attend de nous afin qu'on puisse réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. C'est écrit dans Jésus 1. « Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de, les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. » Même quand, « pour l'amour de son nom. » Pour l'amour de son nom, il va nous protéger, frère. Il est mort sur la croix, il a versé son sang sur la croix parce qu'il nous aime. Ah oui, pour l'amour de son nom, il va te sauver. Pour l'amour de son nom, il va nous sauver. Même si les gens déclarent des mauvaises choses sur toi, les gens déclarent des paroles sur ta vie, mon ami, qui, qui, qui, va, qui va dépasser le Seigneur, mes amis Qui peut rentrer au ciel et dire au oh, Seigneur, oh, il va te protéger parce que tu es sa fille, parce que tu es son fils, parce que tu marches dans ses voies et il va te protéger, il va te garder. Si tu as péché, reprends-toi, il va te sauver. Alléluia il est temps qu'on ait confiance au Seigneur Yeshua parce qu'il est fidèle, mes amis. Fidèle est son nom. « Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. » Même s'il y a tout ce qui se passe autour de toi, tout ce qui peut se passer, de la mort, tout ce qui peut se passer, les ténèbres. « Mon ami, qu'est-ce qu qu'il dit? Qu qu dit Je ne craindrai aucun mal. » Il est temps qu'on qu ne craigne pas le mal mais que nous ayons confiance au Seigneur parce qu'il est fidèle. Alléluia. Car tu es avec moi, parce qu'il est avec toi, il est avec toi. Je crois que le Seigneur veut vraiment encourager les chrétiens, nous les chrétiens, moi le premier, il veut nous encourager pour nous dire qu'il est avec nous. Mes amis, il est avec toi. Si tu te bats pour bien sa parole, tu n'as pas péché, même si tu si es accusé de tous les noms, même si tu es accusé de tout ce que tu veux, tant que le Seigneur dit que tu es, es, es à lui, tu es à lui. Laisse les gens t'accuser. Laisse les gens te, te mal, mal parler sur toi. Laisse les gens dire tout ce qu'ils veulent sur toi. En fait, plus les gens vont parler de toi, plus en fait que tu es, es important en fait en vérité. Plus tu es, es dans les mains du Seigneur, plus que tu déranges. Plus les gens vont parler de toi, plus que tu brilles en fait en vérité. Parce que tu brilles. Plus on va, on va parler de toi. Il y aura des réunions autour de ton nom. Des réunions. Elle a fait ci, il a fait ça. Des réunions, des réunions. C'est parce que mon ami, tu es avec le Seigneur et que Jésus te tient dans ses mains. Alléluia. On ne parle pas de ce qui n'est pas intéressant. On ne parle pas de ce qui... Non, on parle de ce qui est précieux. Or, l'Église est précieuse. Donc, l'Église du Seigneur sera critiquée. L'Église du Seigneur sera rejetée, sera traitée de tous les noms parce que ben, tu brilles. Parce que nous brillons. Nous serons rejetés du monde parce que nous brillons. Alléluia. Ton bâton est ta houlette, ton autorité, son autorité est avec toi, son amour est avec toi, sa douceur est avec toi, sa douceur est avec moi aussi, Alléluia, Allô au Yeshua, merci pour ta grâce, mes amis, il est fidèle, tu vois, ton bâton et ta houlette me consolent, il va te consoler, toi qui as perdu un être cher, toi qui as perdu des, des, des, des, des membres de ta famille, toi qui as pleuré hier soir, toi qui a vécu des choses terribles, je ne sais pas, le Seigneur va te consoler, mon, mon frère, ma soeur, il va te consoler ton est dans la ton lombard sûr. tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires le Seigneur va s'occuper lui-même de, de tes adversaires c'est lui-même lui qui va s'occuper de tous ceux qui te combattent, des ennemis, des démons, tout ça, c'est lui qui va te protéger c'est lui qui va nous protéger Alléluia c'est pas la peine d'aller voir les marabouts, arrête d'aller voir les marabouts les galettes à faire, les voyants pour te donner des, des fétiches, des trucs pour te protéger ça marche pas mon ami, ça c'est des choses ça va pas te protéger ça, c'est le Seigneur qui protège Alléluia tu d'une ma tête et ma coupe déborde. Quoi qu'il en soit, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours. Nous habiterons, nous habiterons pour toujours dans la maison du Seigneur Yeshua de Nazareth. Donc voilà. Donc pour ceux qui disent qu'il est fidèle, c'est pas grave, je lui donne le péché, il est fidèle. Même si nous sommes fidèles, il demeure fidèle. Mais attention, ce n'est pas comme toi tu le penses. Il est fidèle avec ceux qui qui, qui, qui l'obéissent et ceux qui cherchent à lui être fidèles Alléluia. Donc gardons la foi, persévérons, le Seigneur est fidèle, il va nous sauver, nous guérir, nous pardonner, nous remplir de lui. Soyez guéris, ne vivons pas dans le péché, vivons dans la vérité, la sainteté, la vérité. Oh, la vérité a disparu dans, ce, dans cette génération. Tout est tourné autour du mensonge. On doit vivre dans la vérité. La marque des chrétiens, c'est la vérité. Et quand tu vivras dans la vérité, tu porteras du fruit. Les chrétiens portent du fruit. Ceux qui marchent dans la vérité, ils portent du fruit. La marque, le signe des vrais enfants du Seigneur, c'est quoi Ben ils portent du fruit, tu vois. La parole nous dit clairement, on les reconnaîtra à leurs fruits. C'est les fruits qui nous disent qui est ce, cet homme, qui est cette personne. Si ces fruits sont dignes de la parole, ben c'est la parole. C'est qu'il est enfant du Seigneur. Si tu vois que les gens portent des fruits de péché, tout ça, il n'est pas encore converti, il est encore avec le diable. Vous comprenez Mais Celui qui porte du fruit. Et les fruits, ben, il faut regarder qu'est-ce que dit la parole par rapport aux fruits. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens euh, jugent, euh, enfin jugent, disent des choses sans vérifier par rapport à la parole. Qu'est-ce que dit la parole tu comprends On reconnaît un arbre par les fruits qu'il porte, on te reconnaîtra par les fruits que tu portes, les fruits de justice, les fruits de sainteté. Et ça va se voir, ça va se... En fait, le Seigneur va t'accompagner. Ceux et celles qui vivent dans la vérité sont accompagnés par les œuvres de l'Esprit, par les, le, le, le Machia, mes amis, le roi des rois, mes amis, le, le, le Elohim de Jean-Baptiste. Le Elohim c'est Dieu pour ceux qui suivront ce message Elohim c'est le nom de Dieu Le nom du créateur Elohim Adonai El Shaddai Elle Elle Elle El, El, El, El, Il est phénoménal Alléluia Quand elle va marcher avec toi mon ami Si elle marche avec toi Qui sera contre toi Elle est terrible Elohim Elohim Mes amis Yeshua Amashia Elohim s'est fait cher Il est venu en Yeshua Yeshua est le nom qui sauve Il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Yeshua En français Jésus Christ ils l'ont appelé Mes amis il est terrible Jésus est magnifique. Jésus est glorieux. On doit prêcher Jésus aux nations. Le monde doit entendre Jésus. Vous doit voir les œuvres de Jésus et ne pas seulement entendre des paroles, des paroles. Où sont les œuvres Vous Voyez, un chrétien aussi, il marche avec les œuvres. Il n'y a pas les œuvres sans, sans, sans, sans En fait, la parole est accompagnée des œuvres. Tu vois, les œuvres est accompagnées de, aussi de la parole. Tu comprends En fait, c'est lié. Alléluia, mes amis. Un chrétien, on le reconnaît par les fruits, les fruits qu'il porte. La vie qu'il mène, les œuvres qui, qui l'accompagnent, les œuvres qui se manifestent, c'est tout ça, mes amis. Et c'est ça, un chrétien, il porte du fruit. Et, mon ami, c'est terrible. Il porte, il porte, il porte, il porte du fruit parce qu'il demeure avec celui qui est fidèle. Et comme il demeure ou elle demeure avec celui qui est fidèle, eh bien, il te sera fidèle, mes amis. Bon Dieu fidèle Allez, à bientôt.